Bonjour à tous. Juste une petite vidéo pour faire suite à un article que j'ai posté à propos de la navigation web et de la sécurité. Vous trouverez le lien vers l'article en description. Dans cet article, je présente différentes façons de sécuriser la navigation en isolant le navigateur dans des conteneurs. Je profite de l'occasion pour vous montrer à quel point les logiciels et les systèmes d'exploitation libre sont formidables car on peut les utiliser et les façonner pour les adapter à notre façon de travailler. Dans l'article, je présente la possibilité de créer des profils sous Firefox. Un profil est juste une instance qui tourne avec sa configuration propre, indépendante des autres, comme si elle était toute seule. Il n'y a donc pas de partage de cookies et autres traceurs entre les différents profils. Même si la création d'un profil est assez simple, nous allons constater qu'il est encore plus simple d'automatiser la création des profils sous Linux. J'ai créé un petit script dont le code source est disponible sous GitLab. Le lien est également disponible dans la description. Il s'agit de FFX Profiles. Alors, comment ça marche Tout d'abord, il faut se rendre sur la page du projet et télécharger les sources. Nous pouvons voir que c'est assez simple. Il y a un fichier de script un fichier de langue pour les menus dans la langue de votre système, ici le français et l'anglais, et une icône pour agrémenter les raccourcis. Comme le projet contient d'autres outils, je vais me contenter de ne télécharger que le répertoire. Nous avons un zip que nous décompressons là où nous voulons. Je pourrais exécuter le script tel quel, mais nous allons rendre l'ensemble plus convivial en créant un lanceur pour l'application. Là, nous voyons que je n'ai que trois lanceurs, test 1, test 2, test 3, rien de plus. Je vais ajouter un lanceur pour lancer mon script. J'ouvre donc l'application qui me permet de gérer les lanceurs. Et j'ajoute un lanceur que je fais pointer sur le script à lancer. Puis, je lui rajoute une icône. Je prends celle que j'ai fournie avec le projet. J'enregistre la configuration. Là, j'ai mon lanceur que je peux appeler chaque fois que j'en ai besoin. Il est là. Je vérifie que le script dispose bien des droits d'exécution, puis je peux le lancer à partir du lanceur que je viens de créer. Nous voyons une fenêtre qui s'ouvre et qui demande le nom du profil. Nous vérifions, j'ai test 1, test 2, test 3. Je lui donne donc un nom test4. Je valide. Il m'indique que le profil est créé. Et il me demande ensuite si je veux créer un lanceur. C'est plus pratique pour pouvoir le lancer directement depuis les applications. L'ajouter en raccourci. Donc je dis oui. Et voilà. Maintenant, Je vais voir mes applications et je vois une icône de plus, test 4. Et si je clique dessus, voilà, Firefox est lancé. C'est comme un Firefox tout propre, tout neuf, sans configuration ni extension. Normal, ce profil n'a jamais servi. En prime, depuis le lanceur, je dispose d'un accès au gestionnaire de profil. Je constate que mon test 4 est avec les autres. C'est tout bon. Si je retourne dans mon gestionnaire de lanceur, je trouve bien mon lanceur vers test 4. Comme je veux pouvoir le différencier, pour ne pas me mélanger, je vais lui donner une couleur spécifique en lui attribuant un thème. Je vais prendre celui-ci, un rose bien visible, histoire de ne pas le confondre, et je valide. Je vais aussi lui ajouter des extensions. Je vais lui ajouter une extension qui permet de séparer les onglets dans des conteneurs. C'est un autre moyen de subdiviser mon profil si je veux, mais ce n'est pas obligatoire. Les profils suffisent largement, mais allons-y pour voir ce que ça donne. Je recherche... Je l'installe. Voilà. Je dispose par défaut de quelques conteneurs déjà préparés, mais je peux en ajouter d'autres. On peut déplacer un onglet ouvert vers ce conteneur. Et si je veux transformer un navigateur encore plus sécurisé, par exemple en passant par Tor, dans ce cas, j'ajoute une extension pour gérer les proxys. Foxy Proxy est très bien. Grâce au profil, je peux avoir une partie de mon activité qui passe par Tor et une autre sur un autre profil qui passe par le réseau ordinaire, sans avoir besoin d'activer ou de désactiver le proxy à chaque fois. Voilà. Il ne reste plus que le paramétrer comme il faut pour l'usage qu'il faut. Vous voyez C'est simple. Le script est à votre disposition. Faites-en ce que vous voulez et amusez-vous avec.